Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler d'un sujet spécial. Je vais parler de, des titres des photos dans cette vidéo. Est-ce qu'il faut mettre un titre à ces images ou non Donc, euh, C'est parti Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer que je commence souvent mes photos en commençant par « comme » puisque j'incite le lecteur à, à lire le titre de l'image pour avoir une direction de lecture dans l'image. Donc, qu'est-ce que ça implique Ça implique qu'au départ, on a une image et ensuite, on lit le titre et on revient sur l'image en découvrant vraiment l'intérêt du titre par rapport à l'image. Donc moi, c'est vraiment ce que je travaille. Il y a beaucoup de, de photographes qui ne mettent pas de titre à leurs images parce qu'une un, image peut remplacer mille mots et qu'il euh, n'y a pas nécessairement obligation de mettre un titre à son image. En fait, comme disait Henri cartier bresson le titre d'une image est là vraiment pour rappeler le contexte de la photographie. Lui disait que tout ce qu'il n'y a pas dans, dans, dans la photo, il faut l'écrire. Voilà. En fait, si on voit des personnes qui regardent dans un sens, mais on ne sait pas ce qu'ils regardent, donc du coup, on va se dire, qu'est-ce que ces personnes regardaient s'il n'y a pas de contexte, comment on peut décrire l'image Comment l'image peut avoir un succès s'il n'y a pas de contexte Vous voyez, euh, c'est aussi simple que ça. Un titre dans une image est là pour renforcer l'image, mais elle n'a aucun caractère obligatoire. Par contre, il n'y a pas de règle qui dit qu'il ne faut pas mettre de titre non plus. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de moi, Donc, parce que moi, je développe mes photos. Quand je partage mes photos, je mets un titre qui commence par « comme ». Et pour donner une incitation de lecture au lecteur. Alors, ce que je fais, c'est que je laisse le spectateur regarder l'image, puis venir découvrir le titre, en commençant par comme, puis revenir sur l'image, en y trouvant un intérêt par rapport au titre. Donc, ça se passe en trois temps image, titre, image. Moi, c'est mon principe. C'est vraiment ce que j'ai développé par rapport à ça, parce qu'au début, en fait, quand j'ai commencé à partager mes photos sur les réseaux, en fait, au départ, je donnais des petits titres un peu rigolos aux images, tout ça. Je me suis dit, voilà, euh, est-ce qu'il faut titrer vraiment son image ou pas Et à partir du moment où j'ai commencé à mettre un titre qui commence par « comme », je me suis dit, tiens, euh, ça peut être quelque chose à travailler, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour partager ces images. Donc, en partageant l'image, donc une image qui est techniquement intéressante, avec une émotion, une vie à l'intérieur, une image qui a une âme, je me suis dit, mettre un titre en plus, ça permettrait de montrer ce qui n'a pas été vu à l'intérieur de l'image, inconsciemment. Donc, pourquoi pas, je me suis dit, me diriger là-dessus. Donc, je suis parti me diriger là-dessus, j'ai commencé à mettre mes titres en commençant par comme. Donc, en ce qui me concerne, le titre a toute son importance dans mes images, puisqu'il est, selon mon profil, euh, le style que j'ai créé, il est axé sur le titre. Puisque je fais commencer toutes mes photos par com. Alors, évidemment, euh, euh, je pas le titre toujours, quand je suis photographie, J'ai pas le titre toujours dans, dans la tête, dans le coin de la tête. Donc le titre de l'image, je le travaille, il peut venir au post-traitement, il peut venir euh, une fois que je m'arrête sur la photo, que je, je l'observe, je et je cherche un titre vraiment euh, intéressant qui pourrait lui convenir. Voilà donc ça c'est vraiment en ce qui me concerne moi moi en ce qui me concerne je trouve qu'un titre pour moi c'est indispensable à l'image par contre ça dépend de ce que vous vous voulez créer et dans quel but vous voyez moi je pense que en ce qui me concerne ça a toute son importance ça permet de situer la, ça permet de donner un cadre en fait à l'image mais ce n'est pas indispensable non plus puisqu'une un, photo parle d'elle même elle a une âme, une vie, elle parle d'elle-même, voilà. Ensuite, petit à petit, moi, en ce qui me concerne, je me suis dit, pourquoi pas, moi, vu que je propose mon titre, il y a eu des moments où j'arrivais pas à trouver un titre à l'image en commençant par comme. Bon, j'ai rien à cacher, hein, franchement. Euh, et puis, je me suis dit, pourquoi pas demander aux followers sur les réseaux sociaux de un titre qu'ils auraient mis à l'image en commençant par COM et ça sera le titre que je sélectionne. Donc j'ai déjà commencé avec une interactivité par rapport à ça et j'ai eu des réponses, des réponses et je me suis dit « Waouh, il y a pas mal, mal d'avis, c'est cool, les gens s'arrêtent sur l'image et donnent un titre à l'image. » Je me suis dit « Ça serait bien de travailler cette interactivité avec les gens en restant dessus et en se disant « Je partage mes photos en commençant par COM, à votre tour, partagez le titre que vous auriez mis sur mes photos. » Alors là, par contre, on trouve de tout en titre. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chaque personne, avec son expérience de vie, voit un titre qui est complètement différent dans une image. Il peut avoir un côté positif, comme il peut avoir un côté négatif. Ça, franchement, c'est souvent le cas. Souvent le cas, je vois vraiment des titres vraiment euh, différents les uns des autres. Et je trouve que c'est vraiment très très intéressant, de partager cette interactivité avec les personnes pour avoir leur avis et leur retour par rapport à l'image. Bon, il y a des gens, ils me disent waouh, ils, ils commentent l'image, ils ont apprécié l'image, ça me fait vraiment plaisir. Et ils sont là pour donner un message de remerciement. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est cool parce que moi, je ne demande pas euh, forcément euh, de mettre un commentaire à chaque fois, ni de mettre un titre qui commence par comme à chaque fois. Vous mettez un titre, vous mettez un message, moi, je lis les commentaires avec plaisir et je vous réponds avec plaisir. Il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Par contre, une personne euh, qui met un titre en commençant par « comme », je m'arrête vraiment dessus et j'essaie de voir ce que la personne a voulu dire. Je me dis, c'est bien d'avoir eu quelqu'un qui s'est intéressé à l'image, qui a posé son, son, son titre à l'image, parce qu'il a trouvé un intérêt à l'image. Donc, il y a eu quelque chose, il y a eu une émotion, quelque chose comme ça. L'intérêt de la photographie, à la base, elle n'est pas basée sur le fait de mettre un titre à l'image. L'intérêt de la photographie, à la base, on prend une photo, on la partage, on la diffuse, on l'imprime, et voilà. Il n'y a, a pas forcément à connaître un titre. Mais pourquoi rester forcément dans des règles euh, voilà, euh, comme ça Pourquoi pas mettre un titre Robert Doineau, qui avait fait euh, le baiser de l'hôtel de ville, bah, voilà, il a titré son image. De un couple qui s'embrasse bon on sait aujourd'hui que c'était des acteurs en fait qui étaient mis en, mis en scène mais c'est un couple qui s'embrasse et pour identifier l'image on l'appelle le baiser de l'hôtel de ville donc la photo a un titre après la photo a un titre qui correspond à son contexte pour Robert Doineau qui, qui expliquait ça mais après c'est pas forcément obligatoire non plus voilà. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était plutôt que ce n'est pas indispensable non plus, mais ça permet d'avoir un contexte. Après, j'aimerais rev vraiment revenir sur un sujet un peu spécial, c'est que lorsqu'on découvre un nouveau photographe, qu'est-ce qui se passe On essaye d'abord de découvrir ses photos, on essaye de découvrir ce qu'il a voulu montrer en image, mais on se dit qu'on ne connaît pas cette personne. On aimerait découvrir cette personne, on trouve les images à notre goût, on les trouve satisfaisante, mais on, on ne connaît pas ce photographe. On a envie de rentrer vraiment dans cette pièce et découvrir ses photographies, découvrir son intention. C'est à nous d'interpréter les images. Donc après, c'est vraiment est ce qu'on aime ou pas le type de photo ou non? Est ce qu'on s'arrête sur l'image? Pour quelles raisons on s'arrête? C'est à nous d'interpréter l'image. Si un titre est là, le titre habille la photo. Et nous, on arrive, à, on arrive là pour essayer de lire l'image et essayer de la comprendre. Donc après, voilà, c'est vrai que c'est intéressant, quand on découvre un nouveau photographe, de d'essayer de découvrir son univers, d'essayer de découvrir de, quest ce qu'il a voulu montrer, et comment, et pour quelles raisons. Alors, conclusion, faut-il mettre un titre à ces, ces images, à ces photos Bah, je dirais, faites comme bon vous semble, parce que la plupart des gens vont vous dire oui, et la plupart des gens vont vous dire non. Au final... Si vous avez envie de mettre un contexte à votre image, faites-le. Il n'y a pas... Euh... En fait, personne n'a le droit de, de vous dire non. Vous n'avez pas le droit de mettre un titre à votre image. Ou Personne n'a le droit de vous dire oui, vous devez mettre un titre à votre image. C'est à vous de voir. Comme vous, vous pouvez le voir, dans cette vidéo, je voulais vous montrer que moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà eu des cas qui me disaient non. On ne met pas de titre aux images. Moi, je ne connais pas les personnes qui m'ont dit ça mais je pas voulu m'arrêter sur ce qu'il me disait, puisque moi, en fait, je travaille mon titre en commençant par « comme ». Et je donne une incitation de lecture à l'image qui est vraiment pas forcément directement visuelle, mais indirectement visuelle. En fait, l'image qui donne l'impression de, de « comme ». Voilà, tout simplement. Alors, pour conclure, vraiment, c'est vraiment... À vous de faire votre idée. Est-ce que vous voulez tr travailler les titres de vos images Est-ce que quand on vous parle de vos images, euh, voilà, par exemple on vous dit j'ai bien aimé ta photo euh, sur la plage, mais laquelle Donc si elle est titrée, c'est une image qui a un index en fait, tout simplement comme un numéro. Et là on sait de quoi vous parlez, parce que la personne n'est pas obligée d'écrire l'image telle qu'elle l'a vue. C'est Après, c'est une idée, voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous montrer, que j'avais envie de vous partager. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un peu une indication à vos photos, donc faut-il mettre un titre ou non donc euh, c'est vraiment un sujet qui est assez mitigé en photographie vu qu'on qu travaille à l'aspect visuel est-ce qu'il faut vraiment aussi travailler l'aspect écriture ou non donc euh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire mettez votre, mettez, mettez votre avis est-ce que vous avez l'habitude de mettre un titre à vos photos, oui ou non donc euh, voilà, euh, mettez un commentaire, je le lirai avec plaisir j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite n'hésitez pas à vous abonner donc si vous ne voulez pas rater euh, la suite du contenu et puis moi je vous dis à bientôt